Est-ce que ça vous arrive parfois de vous poser la question de savoir pourquoi certains sites internet ont un meilleur positionnement que d'autres? Si c'est le cas, vous n'êtes certainement pas la seule personne. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi certains sites internet ont un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche comparé à d'autres. Donc, si vous avez remarqué par exemple qu'il y a des sites internet qui apparaissent constamment en tête de page lorsque des personnes viennent faire des recherches, c'est tout simplement parce que ces sites internet ont été optimisés pour les moteurs de recherche. Donc, lorsqu'on parle d'optimisation pour les moteurs de recherche, on parle de l'optimisation en termes de qualité et de quantité du site Internet. Donc, on va commencer par la quantité. Donc, lorsqu'on parle de quantité, on parle de la longueur du contenu et on parle aussi de la quantité de l'information que vous fournissez. Donc, ça veut dire que lorsque vous essayez de vous rédiger un contenu pour un site, rassurez-vous de fournir un maximum d'informations pour permettre à vos lecteurs de mieux comprendre le sujet et de mieux tirer profit de votre contenu. Et on parle, lorsqu'on parle aussi de la quantité, on fait allusion à la, euh, à, à, au, au, à, tout ce que vous, aux différents rubriques que vous apportez. Donc, ça veut dire quoi? Si, par exemple, vous rédigez un, un article sur comment, euh, préparer, euh, peut-être, la tarte aux pommes. Donc, il sera tout simplement question de, de, d'élaborer vraiment tous les différents états et de donner, de pousser la personne à à, à, à tirer un maximum d'informations, surtout lorsqu'il quitte votre site Internet, qu'il soit vraiment satisfait et qu'il ait vraiment l'impression d'avoir beaucoup appris et d'être en mesure de réaliser sa tâte au pont Donc maintenant, si on veut parler de la, de la qualité du site Internet, la qualité du site Internet, ça a à voir avec la pertinence de votre site Internet, ça a aussi à voir avec euh, votre secteur d'activité. Donc ça veut dire, si par exemple vous êtes dans un secteur d'activité de la restauration et que vous aimeriez rédiger un article parlant de la préparation de la tâte aux pommes, il sera vraiment important de rester dans le cadre de votre secteur d'activité. Donc, il faudrait que, parce que vous, certainement, le but d'optimiser son site internet, c'est d'attirer les bons clients. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un contenu qui parle euh, d'une certaine recette, et que, plutôt que d'attirer les bons clients, ou des personnes, de votre, de, des personnes qui seront prêtes à acheter votre produit, vous attirez plutôt d'autres personnes, ça voudrait dire qu'il y a vraiment quelque chose qui manque dans votre contenu. Donc, euh, si vous êtes par exemple sur certains outils tels que WordPress ou euh, du moins plein de gestionnaires de contenu qui existent dans ici, vous allez certainement vous rendre compte qu'il existe des moyens d'améliorer votre site Internet. Il y a des indicateurs que vous pouvez utiliser pour être en mesure de réaliser votre objectif. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vraiment prendre un cas concret et je vais vous montrer comment on, euh, on peut se servir des indicateurs d'une un, extension qui s'appelle Yoast pour améliorer un contenu, pour que ce contenu soit optimisé pour les moteurs de recherche. C'est certain que lorsqu'on parle d'optimisation et arriver en tête de page, c'est vraiment quelque chose assez complexe parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui, qui entrent en compte, tels que la popularité de votre site Internet, euh, euh, la confiance que les moteurs de recherche vous font et aussi euh, certainement le fait que la durée, de, la durée de vie de votre site Internet. Donc, mais... Pour un début, parfois lorsque vous optimisez, vous allez vous attendre à ce que vous ayez un résultat dans peut-être deux ou trois semaines, peut-être les mois à venir. Mais c'est une question de patience. Donc bon, je, vais, je vais vous présenter mon écran et je vais vous montrer un cas concret pour que vous puissiez voir comment vous pouvez euh, réaliser en fait une optimisation de sites internet. Donc ici, par exemple, je suis, j'ai pris un cas simple, euh, un article bon amélioration du temps de chargement du site. Et euh, que je vais essayer d'optimiser pour que vous puissiez voir comment on peut améliorer ce contenu pour que ce soit adapté pour les, euh, ce soit euh, adapté SEO. Donc, commençons déjà par, par voir. Lorsque j'ai amélioration du temps de chargement des sites internet, donc on fait référence à quoi concrètement On fait référence à le temps qu'une personne pourrait prendre pour être en mesure de faire afficher une page sur un site. Donc, et pour moi, la recommandation que je pourrais vous donner, ce serait déjà d'aller sur le net et de, de, de taper le même compte, le même contenu et de voir un peu les différents résultats qui s'affichent. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous allez sur, sur Google et vous tapez, par exemple, amélioration du temps de chargement des sites, vous allez certainement voir les articles qui en tête, qui apparaissent à tête de, en tête de page. Par exemple, ici, je vois SEO 10 astuces pour améliorer le temps de chargement. Donc ici ça c'est un article du site internet qui s'appelle euh, qui, euh, qui s'appelle Codeur. Donc je vais revenir ici lorsque je vois ces articles là qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a vraiment de concret Pourquoi est-ce que cet article s'y si, apparaît en tête de page Vous allez vous rendre compte que lui il a vraiment élaboré un contenu assez euh, assez convaincant, un contenu vraiment beaucoup d'informations qui permettent à une personne de, de sortir de ces sites tellement enrichis. Donc je vais encore aller sur la deuxième page. Ici, je vois six conseils pour optimiser la vitesse de chargement de votre site. Donc, ici, vous voyez aussi, il y a certainement plein d'informations qui sont là. Donc, ici, donc, lorsque je vois déjà ça, la première chose qui me frappe euh, là, c'est quoi? C'est que déjà dans, euh, dans les, différents, les différents liens qu'on a, le, il y a un mot-clé qui apparaît. Par exemple, le temps de chargement. Donc, ça veut dire qu'il qu faudrait déjà se poser l'action, savoir c'est quoi le mot-clé que j'aimerais utiliser pour ce contenu. Donc, moi, j'aimerais bien m'essayer avec temps de chargement. Donc, je vais copier temps de chargement et moi, je vais l'ajouter dans l'onglet requête cible. Donc, je mets là temps de chargement. Et lorsque je mets temps de chargement, ici, ça me marque au jaune. Donc, ça voudrait dire que le contenu est plus ou moins optimisé, mais il faudrait encore l'améliorer. Donc, euh, deuxièmement... Qu'est-ce qui sera donc question de faire? Il sera donc question de voir, en fait, les recommandations offertes par Yoast pour voir ce qu'il faudrait améliorer. Donc, premièrement, ici, lorsque je vois lien externe. Bon, il n'y a pas de lien externe. Il n'y a pas de lien interne. Il n'y a pas de la longueur, de la description euh, Ainsi de suite. Donc, je vais veux, je veux modifier, en fait, ça. Donc, je vais changer le titre SEO. Je vais remplacer ça par amélioration par exemple, amélioration du conseil, du temps de chargement, et je veux mettre conseil, peut-être conseil pratique. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faudrait que j'écrive la description. Donc, je veux, je peux par exemple écrire un truc du genre, aimeriez de votre site? Donc, ça, c'est un exemple. Donc, par exemple, je, je peux, je donne, je donne ma, euh, mon titre SEO, je donne mon identifiant, et je donne aussi ma mon, mon métadescription. Aimerez-vous améliorer le temps de chargement de votre site web? Cet article vous donne des conseils pour y parvenir. Donc ça c'est ça. Et deuxièmement, lorsque je regarde par exemple les recommandations liens internes. Donc ici par exemple dans l'article il n'y a aucun lien interne qui permet à une personne de savoir comment faire. Donc euh, par exemple il sera tout simplement question de se rassurer d'ajouter un lien interne. Donc je peux par exemple ajouter une autre section ici que je vais dire voici quelques quelques liens qui peuvent aider, aider, par exemple. Et, et dans ce cas, je, je pourrais par exemple recommander euh, les liens, donner des liens qui vont permettre aux au lecteurs de, euh, de, de savoir comment optimiser le site. Donc, je vais commencer par... Donc, si vous voulez euh, améliorer la performance... De votre site ou le temps de chargement euh, vous pouvez visiter le site gtmétrique ok donc et là je vais donner euh, le lien vers gtmetric. Et donc, et une autre chose que je vais faire, je vais aussi regarder les recommandations par rapport au maillage interne. Le maillage interne cons consiste à donner un lien interne correspondant au site. Donc, il sera tout simplement question de voir dans quelle mesure donner le lien vers une page du Ok. Et d'autres, d'autres recommandations que vous pouvez avoir, c'est le texte alternatif des images. Donc, il sera tout simplement question de euh, d'ajouter en fait une image qu'on pourrait mettre en avant. Sur la vidéo, par exemple, je pourrais ajouter cette image. Et euh, je, euh, mais par contre, je voudrais te rassurer que le mot clé puisse apparaître dans euh, dans dans euh, dans le texte alternatif de l'image en question. Donc, je vais par exemple ajouter ça ici. Et une autre recommandation. Donc, dès que j'ai déjà optimisé, du moins lorsque je suis capable, en mesure de fixer en fait les différents paramètres, je me rends compte que euh, l'indicateur va quitter du jaune au vert. Donc, ça voudrait tout simplement dire que cette page est plus ou moins prête pour euh, l'optimisation pour le moteur de recherche. Mais une chose qu'on ne devrait pas perdre de vue, c'est que ces indicateurs ne sont pas forcément euh, assez euh, efficaces. Mais il faudrait vraiment que le contenu soit plus ou moins en rapport avec le secteur d'activité, que ça puisse vraiment attirer les bons clients et que ça puisse donner euh, une, assez d'informations. Parce que lorsque je compare ce contenu avec un contenu, par exemple, d'ici site WebLecoder, euh, je me rends compte qu'il y a plein d'éléments qui manquent et qu'il y a des éléments vraiment qu'on pourrait ajouter qui peut permettre à la personne de savoir comment mieux optimiser son site. Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'avais à partager pour cette vidéo et j'espère que ça va vous aider à mieux améliorer votre contenu. Bon, merci.